Pour moi, les SwissKills, ce qui est magique, c'est vraiment une préparation pour euh, l'apprentissage en troisième année et c'est une compétition entre, entre les meilleurs de la Suisse un peu. Ce que je ressens euh, quand j'ai participé aux SwissKills, franchement, c'était que, que de la joie et après, euh, il faut se concentrer, il faut y aller et on y va. Ce qui différencie SwissKill d'un salon traditionnel de métiers, c'est vraiment l'aspect compétition entre les participants. Parce que normalement, au SwissKill, il n'y a que des stands et du divertissement, mais là, on peut regarder les gens vraiment faire à 100%. C'est une grosse différence quand même. Je peux euh, aussi, faire des gens und stelle ja manchmal Fragen über den Beruf und ich würde gerne also die Fragen beantworten. Also der Wettkampf war recht schwierig. Wir hatten immer zwei Posten, 75 Minuten. Ich hatte das Gefühl, dass ich mein Bestes gegeben habe. Und jetzt bin ich gespannt auf das Resultat. Das Wettkampf ist wirklich mega spannend. Für die, die in der Zukunft vielleicht ihr viel und ihr Fatto che a livello nazionale, per cui hai molto più persone, mentre nel Ticino hai i ticinesi, qua è a livello nazionale. è bello perché è veramente grande e anche noi abbiamo opportunità di vedere altro. Cioè più o meno penso che anche quello, l'esperienza di far vedere il nostro e vedere anche l'altro. Ce qui me rend spécial dans les Swiss Skills, c'est le fait qu'il y a beaucoup de métiers, c'est intéressant, c'est divertissant et ça fait découvrir plein de choses. Alors qu'est-ce que ça me fait de participer aux Swiss Skills Qu'est-ce que je ressens C'est que du bonheur. Ça fait plaisir de participer aux Swiss Skills. C'est super amusant ça fait du challenge et c'est super cool quoi alors les swisskills et salons des métiers je préfère les swisskills parce qu'il y a plus de compétition et dans les salons des métiers il n'y a pas de compétition c'est vraiment juste pour découvrir et il y a moins de métiers je trouve que dans les swisskills donc les swisskills c'est le top quoi